Donc cette neuvième conférence des chefs de BCN était très importante pour l'organisation. D'abord, parce que c'est la conférence qui a été la plus importante en nombre. 156 pays membres d'Interpol y ont participé, représentant 280 délégués. C'est très important et c'est un record absolu qui n'a jamais été battu. La deuxième chose, c'est que réunir les chefs de BCN, c'est important parce que ce sont les BCN qui sont autour cœur du travail quotidien d'Interpol et tous les BCN entre eux forment véritablement un réseau unique dans le monde pour combattre la criminalité organisée. En ce qui concerne le contenu de la conférence, il a été très important parce que de très nombreux BCN nous ont montré comment au sein de leur pays, au sein de leur région, ils utilisaient les outils et les services d'Interpol pour mettre en place des opérations d'envergure de lutte contre la criminalité organisée pour démanteler les organisations internationales. Ces opérations d'envergure ont lieu dans le domaine du trafic des êtres humains, dans le trafic des stupéfiants en matière de terrorisme. Il a été également beaucoup question de sécurisation des frontières. Il a été question de cybercriminalité. Donc on voit bien que le monde d'Interpol, les BCN, les services de police et le secrétaire général travaillent véritablement ensemble pour faire en sorte de sécuriser encore mieux notre, euh, notre, notre planète et faire en sorte que notre monde continue à devenir plus sûr.